Signe de Dieu numéro 1 de 22 au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'on crée, ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Partons pour le petit village de Dagestan, pour témoigner d'un miracle, il s'agit d'un petit enfant de 9 mois, qui a étonné la société musulmane, par l'apparition miraculeuse de signes du Saint-Coran, Enquête de Stasi Vivant. Ali Yakabov n'est pas un petit enfant ordinaire. Chaque période de quelques jours apparaît sur sa peau diversée du Coran. Les musulmans arrivent pour témoigner et prendre des photos diversées des avant qu'elles disparaissent. Sur cet exemple, seulement une seule lettre a disparu de l'expression ⁇ Sois reconnaissant vers elle-là qui a apparu le long de la petite jambe du bébé. Les observateurs et les chefs religieux ont révélé que ces écritures apparaissent une fois par semaine et généralement chaque vendredi. Les photographes montre que c'est toujours sont des expressions nouvelles et différentes qui apparaissent sur la peau du bébé. La mère du bébé dit que, le bébé se sent malade chaque fois que les versets commencent à apparaître. Lorsque ces écritures apparaissent, le bébé a la fièvre. Il commence à pleurer et ce n'est pas facile de le calmer, et il n'y a pas de médicament qui peut abaisser sa température. La fièvre dure approximativement 20 minutes, durant ce temps les versets apparaissent. Le bébé de 9 mois est devenu une célébrité, attirant des foules de 2000 personnes chaque jour, ils prennent ces versets comme un message adressé de Dieu. Ces miracles prouvent qu'Allah existe, et qu'il est tout-puissant, et qu'il est avec nous, et que nous sommes ici pour lui. Pour ces gens, Ali est un miracle envoyé par Dieu, et ils espèrent de préserver cette personne en sécurité. Shalatana, Reuters. Ô nom Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Il y a sur terre des preuves, pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc. Ô nom Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Nous leur montrerons nos signes dans l'univers, et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute chose اخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم